Amis, court-métrage au fil, bonsoir et bienvenue. Métrangien, métrangienne, bien le bonsoir à vous. Nous avons des informations de première importance à vous communiquer. Oh, ça oui. Chers réalisateurs et réalisatrices, bien évidemment, avez-vous bien conscience qu'il ne vous reste plus que jusqu'au 15 mai pour inscrire vos courts-métrages sur la filmfest plateforme du festival hein? Oui. 15 mai c'est noté. Amis réalisateurs et réalisatrices de films gore, extrêmes, hard, ouais. voire même un peu excessifs, ouais. qui souhaitaient entrer dans la sélection toxique en partenariat avec le magazine L'Écran Fantastique. Fantastique. C'est donc jusqu'au 15 juin que vous avez la possibilité d'inscrire votre film à l'adresse gmail.com avec un lien privé qui nous permettra de visionnouiller votre film. Ouais. Parce que si on ne le voit pas, ah. n'est-ce pas, on bah ne peut pas le sélectionner. Euh, bah oui. Euh, toi, là, le petit jeune qui est derrière l'écran de ton ordinateur, là, toi aussi, tu peux t'inscrire pour le concours métrange qui s'appelle, monsieur Stephen Pravong The Review Part 1. Pour inscrire vos courts métrages, c'est à l'adresse suivante. Bah, je ne sais pas, moi c'est toi qui devais le dire. Eh oui, concoursmétrange.com Mais... Toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur le site officiel du festival à l'adresse suivante. www.courmetrange.eu, bien entendu. Aussi sur notre fanpage Facebook Courmetrange, où là vous aurez des informations journalières. Vous... Voire même quotidiennes. Voilà, qui vous mèneront vers le blog ou qui vous mèneront... du don, mais quelle magnifique tasse C'est un mug Oh, dis donc, <rire> vous avez plus qu'à y aller, quoi. Bah ben oui, la boutique de Courmétrange pour acheter des mugs et des t-shirts. Et des affiches et la sérigraphie de Mathieu Renard. Enfin bon, bref. Plein de trucs. Plein de choses. Plein de trucs. Voilà. Alors, est-ce que tu as tout re bien retiendu